Bonjour, euh, c'est Laurence, Butterfly Warrior. J'ai découvert hier soir quelque chose de très intéressant que je vais pouvoir tester euh, maintenant, qui s'appelle euh, l'huile de Nigel ou les graines de Nigel. Je mettrai euh, les informations. J'ai envie de dire, j'ai découvert l'île au trésor. C'est un petit peu ça. Ça m'a mis dans un état tellement euh, euh, super surexcité que j'ai très très pas forcément beaucoup dormi mais euh, j'étais en joie euh, d'avoir découvert ça donc j'y vais de ce pas à l'herboristerie et de palais royal c'est pour cela que je suis là et que j'ai bravé euh, les stations fermées du métro euh, donc euh, en fait, ce sont des graines de Nigel et il y a différentes applications. Il y a l'huile de Nigel pour appliquer sur la peau euh, aux endroits où on a mal, éventuellement douleur articulaire ou euh, quand on fait de la radiothérapie. Euh, moi, je vais prendre plutôt aux endroits effectivement pour peut-être atténuer euh, certaines sensations ou euh, les endroits où il y a pu y avoir des cicatrices, des choses comme ça. Voilà. Euh, je vais le prendre aussi peut-être parce que ça peut atténuer également au niveau des, des maux pour qu'ils ne revienne pas et surtout euh, pour que l'intestin, le pauvre qui a été chahuté euh, au moment oui c'est parfait, donc l'intestin qui a été chahuté avec le microbiote, eh bien, euh, je vais pouvoir lui donner une façon de rebooster le système immunitaire. Voilà. Euh, donc c'est à conseiller euh, une cuillère à café de graines de nigel avec une cuillère de miel euh, le matin ou le soir, voilà. Et l'huile euh, de nigel par contre elle est appliquée sur la peau, elle n'est pas forcément à avaler. Et je vais également rajouter les euh, capsules de gélules de, de nigel euh, pour améliorer effectivement tout ce qui est intestinal et système immunitaire. A très bientôt.